Bon alors, par avance, je m'excuse, hein, c'est vrai que je porte le bonnet. Alors, on pourrait croire que c'est pour le style, hein, bon, un, un petit peu. Mais c'est surtout pour une raison toute simple. Là, en ce moment, j'arrive pas à me coiffer, c'est dégueulasse. Donc euh, voilà. Voilà quoi, c'est vraiment pas top. Donc euh, j'espère que vous avez pas trop vomi sur votre écran. Bref, ok, donc ça c'était pour la petite blague de départ. Alors vous l'avez vu dans le titre, euh, je vais vous parler de l'enceinte portable que je considère être la meilleure. Tu as été du coup intrigué, tu es venu sur ma vidéo, très très bien, très bon réflexe. Mais tout de suite maintenant, en matière d'audio, je vais vous demander d'oublier euh, tout ce qui est Bose, JBL, LG, euh, Sonos, Amazon Alexa, <rire> HomePod Oui pour, pourtant moi j'aime bien Apple mais oubliez le HomePod quand même Bref je vous demander d'oublier tout ce que vous savez actuellement sur l'audio Et d'écouter ce que je vais vous dire Pourquoi Parce que tout simplement aujourd'hui je vais vous parler d'une marque Que certainement vous ne connaissez absolument pas Et vous allez certainement vous dire Mais attends mais qu'est-ce qu que c'est que cette marque qui débarque là Qu'est-ce que tu racontes Flomen C'est nul à chier quoi Je vous parle de la marque Libratone Ah oui et au passage vous êtes sur ma chaîne Flomen. On ramène, c'est parti Voici le graal Voici le bébé, voici l'enceinte Bon alors à première vue, hein, ça ressemble à euh, une sorte de cylindre hein. C'est pas très très beau, enfin après goût et les couleurs, c'est chacun va au midi à sa porte hein, si vous voyez ce que je veux dire J'ai tardé, j'ai tardé, je voulais faire cette vidéo depuis super longtemps Je voulais vous en parler, je voulais vous dire plein de trucs dessus parce que je la trouve vraiment géniale cette enceinte, j'aime bien parler de couteau suisse, là je pense que couteau suisse c'est le mot parfait, et euh, eh bien tout simplement pour illustrer, pour décrire cet objet, c'est euh, vraiment quelque chose d'assez dingue et quand je vais vous donner toutes les, les caractéristiques techniques vous allez vous allez être euh, sacrément bluffé je pense c'est parti cette enceinte est la Libratone Zip Mini et c'est bien simple comme je vous l'ai dit elle fait pratiquement tout bon bah, je... bah, elle fait pas tout hein. euh, elle fait pas encore le café hein. peut-être la génération euh, suivante mais euh, pas encore le café What else, What else? Dommage. Mais plus sérieusement, cette enceinte, elle est Wi-Fi. Bon, pour les plus euh, techniques d'entre vous, DLNA et AirPlay. Elle est également Bluetooth APTX, encore une fois, pour euh, ceux qui ont des connaissances dans le domaine. Bluetooth 4.0. Elle a juste derrière une entrée auxiliaire, une entrée auxiliaire jack euh, sur laquelle, voilà, le jack, hein, tout le monde en parle, tout le monde dit, oh, le jack disparaît. Et bien là, vous, en vous avez, euh, si vous voulez, vous avez une sortie USB. Donc, ça va vous permettre de quoi De recharger votre téléphone. C'est quand, quand même génial. Et cette enceinte renferme une batterie qui vous donnera un peu plus de 10 heures d'autonomie. Avouez que déjà, au niveau du descriptif, ça donne envie. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Donc, comme vous le voyez, c'est une enceinte euh, qui a des haut-parleurs sur toute sa partie, donc à 360 degrés, Idéal pour les soirées, euh, si vous voulez mettre de la musique d'ambiance, pour que tout le monde puisse être arrosé comme il faut. Si je devais parler rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais si je devais parler rapidement de la qualité audio, j'aimerais tout simplement dire deux mots, équilibre et polyvalence. J'avoue, ça fait un peu téléshopping comme ça, mais c'est pas du tout ça. Je vous explique. Toi qui aimes écouter tout style de musique, que ce soit de la dance que ce soit du rock que ce soit du jazz que ce soit de la musique classique que ce soit n'importe quoi, tu y trouveras ton compte. Pourquoi Parce que c'est une enceinte polyvalente, ce qui veut dire une chose. Elle est ultra équilibrée en matière d'audio. Vous allez retrouver un équilibre au niveau des basses, au niveau des médiums et au niveau des aigus. Ça c'est quand elle est configurée en mode neutre. Et je vais vous le dire un petit peu plus tard, mais vous allez voir que vous allez pouvoir la personnaliser en fonction de l'ambiance que vous voulez, en fonction du style de musique que vous écoutez. Et forcément en fonction du coup de votre source. Et ça c'est ce qui rend cette euh, enceinte aussi intéressante que techniquement ultra évoluée. Et sinon de manière beaucoup plus classique, la qualité du son. Très sincèrement j'ai eu l'occasion de voir plein d'enceintes, plein plein, euh, j'en ai eu tellement que... Que, que je pourrais presque vous en parler pendant des heures, mais je me suis arrêté sur celle-ci. Au niveau de la précision sonore, au niveau de la dynamique, au niveau de la scène sonore, même si, en effet, c'est du mono, si on en a qu'une, j'y viens tout de suite après, c'est réellement un gros, gros coup de cœur. Votre musique, là-dessus, elle en ressortira comme bonifiée. Même si, c'est vrai que je ne suis pas fan de tout ce qui est streaming en qualité MP3, qualité compressée, vous allez voir que cette enceinte va vous donner le meilleur d'elle-même. Pour vous, retranscrire la meilleure des qualités. Alors, c'est un véritable bonheur pour Technophile, cette enceinte, pourquoi parce qu'elle n'est elle est pas toute seule, elle est accompagnée d'une superbe application Libratone. En gros c'est très simple, pour cette application vous allez avoir différents paramétrages. La possibilité de paramétrer en fonction de où se trouve l'enceinte. Dans l'application ça s'appelle réglage de la pièce. Et là c'est très simple, vous allez pouvoir tout simplement dire où se trouve l'enceinte, si elle est par terre, si elle est sur une étagère, si elle est sur une table. Et c'est très simple, l'enceinte va tout simplement, en fonction d'où elle se situe, orienter et désactiver peut-être certaines parties des haut-parleurs. Elle va peut-être gonfler les basses ou justement les réduire, tout ça pour que vous tiriez le meilleur de votre musique. C'est un petit peu pareil, hein. vous avez un autre style de paramétrage qui s'appelle le paramétrage des voix. Et là, très simplement, vous allez pouvoir dire à l'enceinte, bah tiens, je veux que le son soit léger et confortable. Un autre mode de paramétrage un peu jazz club, c'est-à-dire un son acoustique ouvert avec un focus assez précis sur les voix. Bref, vous allez voir, vous allez pouvoir la paramétrer de manière très simple, sans pour autant toucher à des égaliseurs et de du coup avoir quelques connaissances. Dans l'audio, non, il vous suffira de cocher certaines cases et vous allez pouvoir bénéficier d'une qualité sonore personnalisée. Et c'est vraiment pour ça que je parlais de polyvalence. Cette enceinte, elle se débrouille dans tous les environnements avec tous les styles de musique. Et j'ai oublié, oui, j'ai oublié une fonctionnalité qui est très très importante, qui fait certainement aussi la différence. Alors je vous l'ai dit, cette enceinte, elle est Wi-Fi. Vous en avez une, mais rien ne vous interdit d'en avoir deux. Et oui, du coup, moi je me suis pas privé, j'en ai pris deux. Deux enceintes. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça c'est Bon, multi-room, ça vous parle peut-être. Vous en placez une dans une pièce vous en placez une autre dans une autre pièce et vous partagez votre musique de manière uniforme vous paramétrez c'est vous qui choisissez telle musique ici telle musique là bas bref vous pouvez faire dans toutes les pièces de votre maison vous pouvez en acheter encore encore d'autres pas obligé de s'arrêter à deux bon faut être raisonnable quand même l'autre aspect super intéressant c'est que vous en avez deux Elles se connectent automatiquement en wifi et si vous voulez vous les placez devant vous comme ceci et je vous ai dit le son il est mono mais si vous en avez deux le son devient stéréo et je peux vous dire que vous les placez comme ça devant vous bon pouvez gérer l'écartement comme vous le souhaitez, et vous bénéficiez d'un son stéréo vraiment d'une qualité incroyable. La scène sonore est vraiment super grande. Admettons que, je sais pas, vous écoutez de la musique classique, c'est peut-être parce que vous écoutez, mais vous écoutez de la musique classique, vous écoutez euh, vraiment euh, un orchestre devant vous, et vous, enfin, je veux dire, voilà, c'est un réel bonheur. Vous allez, bref, c'est vraiment, vraiment génial. Ce sont des supers enceintes, et euh, j'ai l'impression de me les vendre un peu à moi-même, hein, mais je les ai déjà achetées, donc je vais pas les payer deux fois, mais euh, voilà, j'adore mes enceintes. Bon, maintenant, il va falloir parler du prix. Ces enceintes, moi, je les ai payées euh, individuellement 179 euros. Bon, et 180 pour ceux qui sont un peu genre, ah oui, j'aime bien les chiffres ronds, donc s'il te plaît, 100, 179 ça fait 180, arrête, arrête. Alors après, ça dépend des budgets. Certains vont dire ouais, 180 euros, c'est trop cher pour moi, j'ai pas, pas besoin de payer autant euh, pour avoir cette enceinte-là. Je comprends, pas de souci. Ça dépend des usages. Mais quand on compare cette enceinte avec toutes les fonctionnalités qu'elle a par rapport à la concurrence, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Vous aurez beau dire, je sais pas, le HomePod, Sonos, autre ok, mais vous êtes bloqué avec un fil, vous pouvez pas être en mobilité, vous pouvez pas vous balader, vous êtes obligé d'être en filaire, vous êtes bloqué. Et puis le HomePod, et puis même les, les, les enceintes Sonos, comme je vous dis, elles, elles ont pas là toutes ces sorties ici, enfin je veux dire Sonos et, euh, et le HomePod, c'est du Wi-Fi, du Wi-Fi, du Wi-Fi. Après vous avez Bose, mais Bose après, voilà, ça devient plus cher, euh, la plupart du temps il n'y a pas autant de fonctionnalités. Bref, vous l'aurez compris, c'est difficile de trouver une enceinte qui soit similaire en termes de spécificité technique, c'était vachement dur à dire, avec une telle qualité sonore et à un prix aussi réduit. Bon alors par contre il y a, y a un petit souci. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis, mis du temps hein, à faire cette vidéo. C'est à dire que cette enceinte là va pas, vient pas forcément de sortir. Donc ça c'est le modèle de première génération. Il a été remplacé. Donc ils ont sorti la Libratone Zip Mini 2. Donc qui apporte son lot de nouveautés avec justement l'intégration de l'assistant personnel Alexa. C'est toujours pratique. Mais donc du coup le, ce premier modèle que je vous ai annoncé à 180 euros est assez difficile à trouver. En effet il faudra un petit peu enfin même beaucoup chercher sur internet pour le trouver. Le problème euh, est aussi présente dans le prix de cette deuxième version la deuxième version est proposée j'ai regardé un petit peu les prix actuellement à 250 euros donc on est quand même 70 euros au dessus de ce que je vous annonce pour la première version donc à vous de chiner à gauche à droite si vous arrivez à trouver je sais pas cette première version au prix de, de 180 euros mais bon je peux vous dire quand même qu'à 250 euros ça reste moins cher que la concurrence parce que voilà elle est pff, voilà bref vous voulais assez vendu mais euh, mais très sincèrement euh, c'est un excellent rapport qualité prix c'est un coup de coeur quoi. Les les yeux fermés, les yeux fermés, vous l'achetez, il n'y a, a pas de problème, c'est un véritable coup de j'adore cette enceinte et il était temps que je vous en parle. Voilà, bon du coup j'arrête de, de vous prendre la tête <rire> avec euh, cette enceinte. J'espère euh, que vous avez aimé cette vidéo Franchement j'ai pris plaisir à la faire Il était temps que je la fasse J'aime bien euh, partager mes expériences Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Youtube Vous êtes plus de 1200 aujourd'hui Donc voilà euh, on continue c'est génial j'adore Vous êtes euh, avec moi et, euh, et je le sens très bien euh, Parce que euh, voilà vous êtes présents sur les réseaux sociaux Sur Instagram c'est vraiment génial euh, De pouvoir avoir vos retours Vos attentes, votre enthousiasme Par rapport à mes vidéos celles, euh, Par rapport à la vidéo de l'armée enfin ça euh, J'ai fait l'armée d'ailleurs tu peux aller voir cette vidéo si tu veux à gauche à droite euh, Voilà le, la deuxième vidéo qui va sortir Enfin bon bref euh, voilà Merci beaucoup de me suivre Merci euh, de me regarder C'est grâce à vous si j'arrive à atteindre autant d'abonnés Et euh, c'est vraiment un plaisir euh, de créer peut-être pourquoi pas un jour une vraie euh, communauté Qu'on puisse discuter échanger à ce niveau là C'est vraiment génial Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo D'ici là laisse moi des commentaires Aucun souci je réponds je réponds je réponds Fais-toi plaisir Mais en attendant portez vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut